Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec un tuto make-up après très longtemps. J'espère que ça vous plaira. Commençons. Je prends ma base de chez Fenty Beauty. C'est la Pro Filter en soft matte. De toute manière je vous mettrai tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos pour éviter d'en oublier. Ensuite je viens prendre un spoolie brush. Et je viens brosser mes sourcils vers le haut comme toujours. Et avec l'anticerne, j'essaie de mieux les définir. Étant donné que je fais plus trop les sourcils comme avant, avec le crayon, enfin complètement avec le crayon. Donc ça me convient parce que ça me donne la définition que, que je cherche. J'estompe l'anticerne avec un pinceau assez dense. Je trouve que c'est mieux, en tout cas pour ma part, le faire avec un pinceau qu'avec un beauty blender en tout cas. Avec un crayon marron, je viens remplir les petits trous que j'ai. Comme on va faire un maquillage sérieux, il faut aussi que le regard soit bien encadré. J'utilise l'anticerne cerne infaillible de chez L'Oréal en teinte au nez comme base pour sourcils. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé des vraies bases euh, à paupières plutôt. C'était bases à paupières. Bref, ça fait super longtemps que je n'ai pas utilisé. Pour l'instant, ça me va utiliser l'anti-cerne et je viens le placer sur l'ensemble de ma paupière mobile. Je prends la poutre de chez Fenty Beauty en teinte au nez pour matifier toute ma paupière Même en dessous de mes sourcils, j'en profite toujours à ce stade là pour le faire Pour ce look, je vais utiliser la palette Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills Qui est l'une de mes palettes préférées d'ailleurs Et je vais prendre le fard à paupières Siena qui est un marron de base, hein. c'est un marron sur le ton du rouge même sur ma peau je trouve que ça fait un marron un peu rosé comme ça et je viens le mettre au-dessus et sur le creux de mon oeil pour faire en sorte que ça puisse ouvrir mon regard en fait comme vous voyez je viens d'abord le déposer en tapotant et par la suite j'ai fait des petits va et vient pour commencer à l'estamper une chose que je fais tout le temps c'est que j'ajoute à faire à mesure la matière pour euh, intensifier la couleur en fait et éviter d'utiliser plusieurs couleurs pour avoir euh, les résultats finaux. je préfère utiliser la même couleur, couleur euh, en faisant beaucoup plus de comment on appelle ça en français layers euh, couches voilà et euh, comme ça je trouve que la couleur s'intensifie beaucoup mieux Ensuite, fait, je viens prendre cette couleur qui, on dirait, c'est un blanc, mais en fait, c'est un rose très, très, très clair, un tout petit peu pailleté. Et avec un pinceau biseauté, pas trop, mais un tout petit peu, je viens la placer dans l'angle interne de mon œil. Et on va dire jusqu'à la première moitié de mon œil, si on peut dire ça comme ça, toujours en tapotant. C'est vrai que cette palette elle est bien, mais je trouve que les couleurs ne sont pas si intenses que ça. Il faut vraiment faire beaucoup de couches pour avoir les résultats qu'on qu veut en fait. Il faut mettre beaucoup de couches pour avoir les résultats qu'on souhaite. Je reprends le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour le marron et je viens euh, mélanger les deux couleurs pour éviter qu'il y ait des démarcations et pour intensifier toujours la partie euh, concernée. Je reviens encore une fois avec le rose clair et euh, comme ce pinceau il est un peu biseauté au lieu de faire un cut crease en mettant de l'anticerne de la base en fait j'ai un peu triché et euh, j'ai tout simplement utilisé la forme du pinceau pour pouvoir euh, faire euh, mon cut crease tout simplement. Je trouve que cette méthode m'a beaucoup aidé parce que j'ai vraiment galéré. Pendant beaucoup de mois, voire des années. Et j'ai trouvé enfin ma méthode, je trouve qu'elle est beaucoup plus simple que mettre la base ou l'anticerne. Ensuite, je prends un marron plus foncé et je viens en fait le mettre dans le coin interne de l'œil et sur le creux de l'œil pour intensifier le regard. Je trouve que c'était pas assez intense en fait comme je voulais. Et j'essaye d'estamper euh, les deux couleurs entre elles. J'ai fait mon autre hors caméra pour euh, gagner du temps et euh, mon teint aussi parce que je voulais me concentrer vraiment sur les yeux pour cette vidéo si ça peut vous intéresser une vidéo teint dites le moi et je viens prendre un crayon marron pour faire les contours de mes lèvres j'utilise ce euh, magnifique rouge à lèvres de chez Makeup Revolution c'est vraiment l'un de mes préférés pour faire des nude lips C'est vraiment, il est vraiment magnifique mais vraiment je prends ensuite un crayon marron un peu plus foncé pour faire vraiment les contours extérieurs de mes lèvres et je l'estampe avec les crayons plus clairs par la suite avec un gloss transparent je fais les contours de mes lèvres pour éviter qu'il y ait trop de rose, et je prends ce gloss rose très très clair et je le mets au centre de mes lèvres. Voici les résultats finales. Franchement, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous et on se dit la prochaine. Bye.